Oui, bonjour, je me présente Guy suivant. Hein. Oui, j'ai été brûlé le 1er décembre 2018, aux environs de 14 heures, hein. j'avais faim. Je me suis dit bon que je mettrais un peu d'huile sur le feu. À peine 6 minutes s'écoulait, la maison était déjà en feu. Pour qu'il n'y ait pas autant de feu, je me suis dit bon que je vais déplacer cette casserole d'huile avec le feu dans ma salle de bain. Et entre-temps, pendant que j'emmenais je, ça dans la salle de bain, tout mon corps était en feu. Vraiment en feu. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, c'est ma fête, je vais mourir. J'ai senti la mort. Hein. Entre-temps, j'ai eu le temps de prendre mon téléphone pour dire à ma mère, bon, je vais pas affoler pour lui dire que je ne serait plus de ce monde, mais je lui ai dit, maman, je suis en feu. Et jusqu'à présent, je suis en train de te parler là, ma tête est remplie, tout mon corps est en feu là, pour ne pas lui dire que je vais mourir. Après, elle a paniqué, tout ça. Ensuite, j'ai appelé le SAMU avec le feu sur moi. Ils m'ont dit qu'est-ce qui est en train de faire du bruit. Je lui ai dit encore, le feu est encore sur moi. Je vous appelle pour vous dire que je vais ils m'ont demandé où j'habite. Je lui ai donné l'adresse. Et ensuite, pour moi-même, je serais mort. Mettons que j'étais sur la maison parce que ma famille était partie dès le matin. Je me suis dit que j'ouvre la porte pour qu'il n'y ait pas de problème lorsqu'ils vont me retrouver carbonisé dans, dans la maison. Et entre-temps, c'est après que je suis allé sur l'eau vraiment vraiment ça m'a fait vraiment mal en arrivant dans l'eau je me suis, je ne suis pas sorti du tout du tout du tout du tout je suis là je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à aller dans l'eau mais je devais le faire dès le départ mais bon la crainte parce que pour moi-même c'est la mort et entre -temps, et euh, le samu est arrivé ma mère est arrivée ma famille rapidement pour dire beaucoup hein Dieu fait des miracles entre temps, euh, le ça est arrivé, ils m'ont mis au chien, je ne pensais pas vivre. Et de là, ils ont dit que c'est très, très, très grave pour moi. Je suis brûlé en troisième degré. Je me suis dit, bon, je souffrais énormément, la peau me brûlait. Je me suis dit, bon, que c'est fini pour moi. Mais entre temps, nous sommes en train de descendre aux éventures du lamentin. J'entends que quelqu'un est en train de dire, bon, c'est dur pour lui, il peut être aveugle ou il peut mourir. J'ai dit que je vois, ils m'ont dit, ce n'est pas comme ça, ça ne veut rien dire, parce que le fait de voir, ça ne veut pas dire que je ne serais pas atteint, parce que le fait est en train de, de me ronger. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, ça a été vraiment dur, dur, dur pour moi, des moments vraiment durs de souffrance, et je dirais que ce sont des épreuves. Et j'ai tout de suite compris que ce, il fallait accepter ces épreuves-là. Et miraculeusement, au moins de 15 jours, j'étais déjà rétabli. Tout allait déjà bien pour moi. Pas bien pour être bien, mais par rapport à la façon dont j'y étais, ça a été rapidement. Et puis, en ce jour-là, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je vis le, les instants présents avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de retenue, beaucoup de recul aussi. C'est pour ce vous dis, de prendre des précautions avec le feu, parce que le feu ne rigole pas. Et merci encore pour tout. Et je vous annonce aujourd'hui mon départ de l'hôpital définitivement. Bien sûr, je vais ici, me penser tous les deux jours. Mais Dieu m'a sauvé la vie. Je tiens à vous remercier. Je quitte l'hôpital aujourd'hui, aujourd'hui 18, je pense 18. Plus précisément, il est actuellement 13h05. Je suis en train d'aller prendre des bagages pour ne plus partir. Ok, merci à tous et à bientôt. Bye.